Le film que j'ai commencé à écrire il y a 5 ans n'est pas du tout ce qu'on est en train de tourner, mais, euh, mais il est mieux. Voilà. Axel, parce que toi et ta bande de nazes, tout le monde s'en fout, plutôt sucer papa que d'abandonner une émission. Loser Revolution raconte l'histoire de trois potes d'enfance qui ont une trentaine d'années, qui se retrouvent à l'enterrement du quatrième pote du lycée de la Reto. Et euh, ce quatrième pote leur a laissé une petite vidéo témoignage où il leur demande en fait de créer une véritable révolution des losers parce qu'ils étaient un peu malmenés voire maltraités à l'école. Au début ils veulent pas, et puis ils vont faire appel au petit frère du par Thomas Ancora, qui est une star de la télé-réalité qui va les aider justement à créer cette, cette révolution. Non. Thomas a écrit. Il co-réalise avec Grégory Beguin et, euh, et en fait ça fonctionne hyper bien parce que Grégory euh, a un autre regard, il apporte des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé parce qu'on est trop dedans, on est immergé. Comme moi j'ai déjà pas mal travaillé euh, sur des, des, des réalisations avec euh, notamment euh, des smartphones ou des petites choses comme ça. Ils se sont dit ben voilà on a, a quelqu'un qui peut, peut jouer le côté fiction et le côté télé-réalité. comme Je fais aussi de la réalisation télé. Et donc ils m'ont appelé et, euh, et, et ça s'est super bien passé. On avait le même feeling, les mêmes intentions. C'est assez surréaliste et assez émouvant en fait de voir des gens s'activer pour un projet qui, qui est né là. En fait. C'est assez fou. ce que je disais j'ai pas une équipe, j'ai une armée avec moi. Parce qu'il faut une armée pour mener à, à bien ce, ce genre de projet avec le budget qu'on a. On, on s'est réparti, moi je m'occupe plus du tout le côté euh, mise en scène. Euh, et du côté on va dire un peu plus technique et alors euh, Thomas est plus dans la direction artistique donc choix des vêtements euh, choix des couleurs euh, et s'implique un petit peu plus dans la direction d'acteur moi depuis que j'ai créé euh, quoi ça film j'ai toujours eu envie de faire des, des, des projets un peu atypiques mais qui parlent à un large public c'est vraiment ça notre ligne éditoriale à, à tous les niveaux même pas que dans le cinéma de plus en plus les gens touchent à plusieurs choses je trouve ça chouette de changer, d'avoir un nouveau projet, de se lancer dedans et de voir euh, qu qu'est-ce qu que ça implique. Et, euh, moi, je suis assez confiant. Le, le film fonctionne bien, le casting est bien. Les gens sont chouettes. L'équipe euh, est une équipe géniale parce que ce sont tout, pour la plupart les, le premier long pour plein, plein de gens. Et, euh, et c'est assez impressionnant de voir la, la, la, la qualité qu'on qu qu a réussi à, à amener jusqu'à présent. Donc, euh, avec un peu de chance, on continue comme ça et, et on fait un bon film. Moi, j'espère que le film va vraiment être très bien. Euh, parce que j'ai envie qu'on montre aussi aux gens qu'on peut faire ce genre de comédie. Et je trouve ça hyper important dans, dans le paysage. Il n'y a, a pas ce genre de comédie euh, en Belgique. Et les filles, ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.